Merci, M. le Président. Si les échanges et la coopération entre régions transfrontalières est une bonne chose en soi, comme la coopération, les coopérations d'attractivité initiées par des échanges gagnants-gagnants, notamment en matière économique, de culture, de transport, voire de santé et autres coopérations naturelles entre voisins, il nous semble aventureux de parler, comme dans ce rapport, de diplomatie des territoires. La diplomatie est du ressort des États et de leur ministère des Affaires étrangères. Et au sujet de la signature du traité d'Aix La Chapelle, même si c'est du ressort des États, comme je viens de dire, on peut quand même déplorer le manque d'informations et de débats sur ce traité, ce qui aurait évité des exagérations et des fausses nouvelles, et, car il mérite quand même, quand il s'agit à un moment ou à un autre d'éventuels de partage de souveraineté, il nous semble évident qu'il faut en parler au Parlement ou, ou ailleurs, mais pas en catimini. J'ajoute aussi dans ce rapport que le désir, qu'on parle de désir supposé de citoyenneté européenne. Alors, la citoyenneté française, nous la connaissons et nous avons le devoir de la faire partager à tous les Français. Être citoyen, c'est être responsable au sein de sa collectivité avec les droits mais aussi les devoirs que cela impose. La citoyenneté européenne, elle, je ne la connais pas. La France n'est pas un État quelconque au sein d'une Europe fédérale qui pour l'heure n'existe pas. En conclusion, nous ne sommes pas opposés à certaines actions internationales, même si, effectivement, elles sont plutôt du ressort des États. mais il n'y a pas malice, je pense c'est utile d'avoir des, des, des coopérations internationales à condition que les pays soient bien choisis et que les dossiers traités soient suivis. Sur l'Europe, nos régions quatre frontières ont un rôle de carrefour et d'échange, c'est évident, mais ce n'est pas un morceau d'Europe. Nous sommes une région de France, nous avons un rôle de pont à jouer. Et cela doit être notre force. force qui doit être mise à disposition de notre pays, même si elle peut aussi aider les pays tiers à se développer. Le Grand Est peut être un carrefour de l'Europe, mais en aucun cas une région européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur.